Je suis Christelle de califrame.com on va parler aujourd'hui de Showit. Je vais t'expliquer pourquoi Showit est une superbe plateforme pour créer son site internet et comment on peut s'inscrire pour le faire. Alors Showit déjà c'est une plateforme hybride, c'est à dire qu'on va avoir d'un côté le constructeur show it qui va nous permettre de faire de créer nos pages euh, de manière très intuitive et très simple. On va pouvoir déplacer nos objets. Donc on le voit ici, par exemple, ça ressemble à ça, ce constructeur show it. On a nos pages en direct, la page version mobile, la page version ordinateur de bureau. Et on va pouvoir déplacer nos éléments, ajouter des images, du texte où on le souhaite. On n'est plus... Euh, finalement contraint de suivre euh, une grille ou des choses très strictes qui pourraient demander du code quand on souhaite faire évoluer certaines choses euh, comme sur du wordpress pur et dur donc ce vide pour les débutants ou ceux qui veulent vraiment prendre la main sur leur site c'est quelque chose de très intéressant et aussi ceux qui aiment bien avoir un magnifique design Ensuite, on a donc le côté hybride qui nous permet de rajouter un blog qui, lui, va être hébergé sur du WordPress. C'est-à-dire qu'on a tout le pouvoir, finalement, la puissance de WordPress qui va s'ajouter à notre site qui, est, euh, qui va être magnifique. Donc, c'est une plateforme vraiment idéale pour ceux qui veulent vraiment prendre la main sur leur site et qui veulent quelque chose en même temps de simple et d'intuitif. On a ici la présentation donc, de Showit. Euh, C'est une plateforme en anglais, ce qui peut en rebuter certains. Mais il faut savoir que cette plateforme est de plus en plus populaire et commence à arriver énormément en France. Donc, il euh, ne faut pas que ce soit l'anglais qui soit un showstopper pour utiliser cette plateforme car euh, bah déjà, moi, de mon côté, je vais créer des vidéos euh, pour pouvoir t'apprendre à utiliser cette plateforme. Et aussi, euh, c'est une plateforme vraiment très intuitive. On a la possibilité d'y adhérer avec euh, trois plans. Le plan à 19$, le moins cher, ne nous permet pas d'avoir un blog. Le plan le plus populaire, donc, est celui à 24$, où on a l'accès à 8 et un plan pour avoir un blog hébergé sur WordPress et l'option à 34 dollars, celle ci nous permet d'avoir la main un peu plus sur le côté technique, surtout quand on maîtrise bien WordPress. C'est personnellement l'option que je possède parce que euh, moi, j'aime bien toucher à la technique et euh, faire aussi des choses un petit peu plus avancées. Donc, on a des abonnements qui sont quand même euh, d'un tarif abordable et qui ne doivent pas rebuter, surtout si on veut créer un site pour avoir un business en ligne. Encore une fois, il faut ne pas perdre de vue que lorsqu'on crée un business en ligne, il faut parfois investir. Et pour avoir un site qui soit hébergé et où en même temps on a l'accès finalement à un constructeur intuitif et facile à utiliser, les 24$ dollars par mois ne sont pas un tarif qui doit nous rebuter. On a la possibilité de voir un petit peu le type de sites qui ont été créés avec Showit grâce au showcase ici. On voit qu'on euh, a différents styles possibles, qu'on a du graphisme euh, qui peut être euh, adapté à tout type d'industrie. On a énormément de coachs qui se sont également euh, mises sur Showit Outre-Atlantique comme Jasmine Star ou Jenna Kutcher, Melissa Griffin également parce qu'on a la possibilité d'avoir des sites vraiment magnifiques, personnalisés mais surtout évolutifs. C'est-à-dire que comme c'est facile de les prendre en main, on va pouvoir faire évoluer son site également de manière très simple. Euh, pour accéder à Showit, c'est très simple. Il nous suffit de cliquer sur le bouton bleu, Create your site, et on a la possibilité donc de rentrer son adresse mail. On n'a pas besoin d'enregistrer ses moyens de paiement. On va avoir grâce à cela la possibilité de tester Showit pendant 14 jours, ce qui te permettra de faire joujou finalement avec les options, de regarder comment ça fonctionne, comment est la plateforme et de pouvoir finalement créer ton site facilement. Voilà un petit peu pour cette introduction à Showit. J'espère qu'elle t'aura donné envie d'en savoir plus, d'être un petit peu curieux sur cette plateforme sur laquelle en tout cas moi je vais m'amuser cette année et te proposer d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour savoir quand de nouvelles vidéos seront publiées et afin de perfectionner finalement tes connaissances sur Showit. A bientôt